Bonsoir élèves musiciens, c'est Bertrand Carbonneau alias Armo Chopin. Nouvel épisode du vlog du dimanche soir. Que fait-on en cette saison Eh bien, on prépare les fêtes de fin d'année. Alors, avant de te parler de la préparation effective des fêtes de fin d'année, je vais te parler des nouveautés. Et oui, car il y a deux grandes nouveautés sur deux sites Internet. Alors, première nouveauté, le site de l'école internationale d'Armenica, armodiettojazz.com. Le menu à gauche a changé. Nous allons voir cela en détail. Ça c'est la barre noire là-haut, c'est parce que je suis connecté à mon espacement, mais bon, peu importe. Euh, alors, voici le nouveau menu. Alors, on regarde tout ça ensemble. Bon, il y a des choses que tu vas reconnaître et puis il y a de nouvelles rubriques. Donc, il y a forcément des choses que tu ne vas pas reconnaître, c'est normal. C'est comme tout ce qui est nouveau. OK, alors, nous avons l'accueil. Bon, bah, l'accueil, ça, ça va, il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, harmonica, donc ça, c'est euh, les choix de… Si tu veux apprendre à jouer l'harmonica et que euh, tu veux choisir ton premier modèle, bah, évidemment, tu vas ici. Votre professeur, alors ça, c'est nouveau. Donc, quand tu cliques dessus, eh tu as une présentation de moi-même. Voilà. Donc, si tu veux apprendre à me connaître, tu as, Donc c'est déjà une, une page qui existait déjà, mais on ne la voyait pas au menu. Et certains m'ont dit, mais c'est dommage, on ne connaît pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, c'est important de, de le mettre. Okay donc, tu trouveras le... Voilà. Ici, tu as essayé ici, tu peux lire ça. Donc, voilà, je te, je, te raconte, je te raconte ma life. Non, mais surtout, je, je me présente à toi. Ensuite, nos valeurs. Alors, ça, c'est vraiment, pareil, ça existait aussi, nos valeurs, mais c'était pas, euh, ça paraissait pas clairement. Et en fait, ce sont les, les valeurs que, alors, quand je dis nos valeurs, bah, tu me dis, oui, mais es tout seul à donner des cours de, de cours dans cette école d'harmonica. Pourquoi tu dis nos, pourquoi tu dis pas je, mes valeurs? Bah, parce qu'en fait, ce sont des valeurs que je partage avec tous les élèves. Okay Donc, euh, pour moi, c'est très important. Donc, plaisir et passion, simplicité et pédagogie enthousiasme, et harmonie, écoute et responsabilité, travail d'équipe et volonté, accompagnement, maîtrise de votre budget. Donc, vous voyez, tout ça, c'est, euh, ce sont des, euh, des valeurs qui nous lient euh, aussi bien moi que les élèves, enfin les élèves et moi-même. C'est important pour moi de, de l'avoir, euh, d'avoir écrit cette page et maintenant ça fait partie du menu. Alors ensuite, on a, euh, alors avant, c'était écrit court, tout simplement. Et il fallait euh, cliquer avec la souris pour trouver les cours, etc. Bon, c'était un peu compliqué pour certains. Donc maintenant, il y a, euh, c'est divisé en deux, même en trois d'ailleurs, il y a débuter, progresser, formation et stage. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, débuter. Dans débuter, tu as euh, quatre cours offerts pour prendre un bon départ à l'harmonica et des conseils pour aller plus loin. Tu es débutant et tu veux aller un peu plus loin. ok Et tu as progressé, donc. Pour progresser, tu as des effets de l'harmonica, donc tu as quelques cours à faire sur les effets de l'harmonica. Des cours d'improvisation, mais aussi euh, des articles sur le blues, des conseils pour apprendre à jouer du blues. Euh, également pour le jazz. Et pour aller encore plus loin, bah, tu as encore d'autres conseils. Okay si tu veux vraiment atteindre un, un haut niveau, bah, tu peux aussi aller là. Euh, ensuite, euh, vos questions, donc ça, ça existait déjà. Les morceaux, ça ici déjà aussi. Radio Armo, ça c'est une radio. Alors Je ne sais pas si tu connais ça, mais il n'y a pas beaucoup qui vont voir ça, mais pourtant qui vont l'écouter. Et pourtant, euh, <rire> je passe du temps à, à animer cette radio aussi. Enfin, il y a, pour le moment, c'est que des morceaux. Ce sont des, je vais dire, des démonstrations, enfin, des vrais morceaux que j'ai composés à l'harmonica et que tu peux écouter sur une radio. Ce n'est pas une radio euh, que tu peux avoir euh, dans ton salon, enfin, éventuellement si, mais... Euh, si tu te branches sur Internet, tu peux, tu peux l'écouter, mais euh, ça, pas une, tu ne vas pas la voir sur les grandes ondes ou la FM, hein, c'est une, une web radio. Bon, ça met un peu de temps à charger parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, mais en gros, c'est ça, c'est euh, la possibilité d'écouter des, des morceaux de musique, euh, des morceaux d'harmonica 24 heures sur 24. Donc pour le moment, il n'y a que mes compositions, mais euh, en 2019, euh, il y aura aussi des compositions d'autres harmonicistes. Et, euh, je connais de grands harmonicistes qui ont vraiment, vraiment de, beaucoup de talent en composition, en interprétation de leurs morceaux. Et ça fera partie aussi de Radio Armo. Bon, euh, je vois qu'il a du mal. Euh, il a du mal à charger ce site. Euh, euh, oui, ben, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et comme j'enregistre en même temps, ça fait beaucoup d'un coup. Ça rame un peu. Bon, c'est peut-être le Wi-Fi aussi. Allez, allez Bon, ben sinon, allez, je continue. Euh, alors, ensuite, YouTube, ben, tout simplement, euh, ben, ce sont des... Euh, C'est le lien direct, en fait, oui. Parce qu'avant, euh, quand tu allais sur YouTube, tu, tu restais sur le site et tu voyais quelques morceaux. Après, il fallait recliquer sur le lien pour aller sur YouTube. Bon, voilà, ben si tu veux aller sur YouTube directement, tu cliques ici et tu vas directement sur la chaîne YouTube. Ok Et puis, une nouvelle rubrique qui s'appelle... Ah, voilà, ça y est, Radio Armeau, ici, tac, tac. Il suffit de cliquer sur... Euh, euh, ici... Voilà, tac, voilà, hop, tu cliques là, et tu peux écouter des morceaux d'harmonie. avec un autre player, bah tu peux écouter avec Windows Media Player, iTunes, Winamp, uh, Real Player ou QuickTime. Ok, et donc le, la nouvelle rubrique... Eh bien, c'est besoin d'aide. Voilà. Parce que si tu as une question à poser, et que tu ne sais pas où la poser, bon, tu sais que quand tu as un, nouvel, un nouveau conseil, un nouveau cours sur, sur ce site, eh bien, tu peux poser les questions en commentaire. Mais si tu ne sais pas trop où aller, certains sont un peu perdus. Et eh bien, il y a cette partie qui s'appelle besoin d'aide. Voilà. Et donc, quand tu cliques ici, tac, tu tombes sur un formulaire pour poser une question. Voilà Comment ça fonctionne, c'est du contact direct. Bon, alors, euh, je ne sais pas si tu reconnais ça. Ça, c'est un, un clin d'œil aux fans de science-fiction. Je suis un grand fan de science-fiction. Et si tu, voilà, si tu connais cette série, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici Eh bien, on voit le Tardis, n'est-ce pas Le Tardis de Docteur Who. Bon, voilà. Si on, quand on a besoin d'aide, on appelle le Docteur Who qui vient de l'espace, enfin bon bref. Euh, ok, donc si tu as besoin d'aide, bah, plutôt que de faire venir un Docteur Who, tu peux me, simplement me poser la question. Donc, euh, tu voilà, écris ton prénom, ton, ton adresse email, pour qu'évidemment je puisse te recontacter et tu poses ta question ici. Moi, je reçois une notification par email et comme ça, je peux te répondre directement. Okay Alors, tu pourrais me dire, bah oui, mais je peux aussi t'envoyer te, un email. mais bon, euh, euh, je sais que bah, si tu es nouveau sur le site, si, comme tu ne me connais pas encore, voilà, moi, tu peux envoyer ta question. Quoi. Okay. Puis l'avantage de, de passer par, euh, par ce, comment, ce besoin d'aide, euh, ce, ce formulaire, eh bien, moi, je sais exactement euh, que c'est un élève ou un futur élève ou une personne qui a vraiment besoin d'informations. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ça, c'est vraiment pas mal. N'importe quelle question que tu as, bah, tu, tu me la poses. Et moi, quand je reçois cette notification, ça ressort dans, dans ma boîte mail, ce qui fait que je ne peux pas louper la question. Et comme ça, je peux te répondre dans les 24 heures. Et voilà, donc il y a sur le site, il y a ce, cette fenêtre de, de chat en bas à droite. Là. Avant elle était en bas à gauche. Bon, je l'ai mise en bas à droite parce que je trouvais qu'elle gênait un petit peu le menu. Bon, c'est un peu le même, le même principe, quoi. C'est aussi pour poser des questions. Euh, mais je ne sais pas si je vais le garder, quoi, parce que bon, c'est un peu utilisé quand même, mais euh, maintenant qu'il y a le formulaire euh, à gauche, euh, voilà. je me dis finalement, c'est peut-être pas, peut pas indispensable. Quoi. Ok? Voilà, voilà. donc pareil, si tu as des, euh, des suggestions à me faire euh, ou quoi, euh, n'hésite pas à me le dire. Moi, je suis tout ouïe, euh, je suis tout à fait euh, réceptif aux remarques constructives pour faire évoluer encore euh, ce site euh, sur l'apprentissage de l'harmonica. Ok, maintenant, passons à un autre site. Cette fois-ci, c'est savoir-écrire-une-chanson.com je t'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, euh, si tu étais déjà habitué à euh, ce site, eh bien, tu le reconnais ici. Bon, euh, cette fois, le menu n'a pas changé, encore qu'il n'est pas au même endroit. Et surtout, euh, je trouvais que le design du site n'était pas très engageant. Donc, j'ai pas mal travaillé sur le design. Et voici à quoi il ressemble maintenant. Ça change un peu. <rire> Ok, voilà. Donc, euh, déjà beaucoup plus engageant. Et puis, bon, on voit bien la promesse du site, qui n'est pas une promesse vaine, hein, puisque tu peux réussir à faire ça en très peu de temps. Apprends à écrire ta première chanson. Donc, euh, si tu veux découvrir ce site qui est effectivement assez neuf, eh bien je te mets le lien sous la vidéo pour écouter euh, l'épisode de vlog de la semaine dernière. Allez, on prépare les fêtes de fin d'année avec, bah, c'est quoi les fêtes de fin d'année C'est surtout Noël, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir préparer pour Noël bah, Qu'est-ce que peut faire un professeur de musique ou un élève de musique quand il prépare Noël Eh bien, il prépare les chants de Noël, forcément, c'est traditionnel. Bon, on ne va pas y couper cette année non plus. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça et peut-être que toi aussi. Alors, en fait, ce que je fais chaque année, c'est que je joue des morceaux de chants de Noël à l'harmonica. Et bien, pour cette année, j'ai bien envie d'en jouer aussi, alors soit à l'harmonica, soit au piano. Et plutôt que de prendre simplement des morceaux que j'aime, et bien, je vais te demander de choisir les morceaux que tu préfères. Donc, tu vas trouver un autre lien sous la vidéo. C'est un sondage où je pose simplement les questions, est-ce que tu aimes ce morceau ou est-ce que tu ne l'aimes pas Donc tu vas voir, il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas non plus 250, mais tu ne vas pas passer deux heures à remplir le sondage. Mais il y a quand même quelques morceaux, c'est les chansons de Noël les plus connues. Et ce que je vais te demander pour chacune, c'est de voter. Donc si tu n'aimes pas du tout cette chanson, bah, tu mettras une seule étoile. Et puis, bah, si tu l'aimes un peu plus, bon, mais pas trop, enfin, pourquoi pas, mais ok. À ce moment-là, deux étoiles. Si c'est moyen, si tu l'aimes bien, sans plus, bon tu ne la détestes pas. Mais si tu apprends-la à jouer, pourquoi pas À ce moment-là, tu mets trois étoiles. Si tu aimes beaucoup cette chanson, tu mettras quatre étoiles. Et si tu adores cette chanson, tu aimerais absolument savoir la jouer. Cinq étoiles, voilà. Et puis, dans quelques jours, dès que j'ai suffisamment de réponses, dès que j'ai 10 20 réponses, je vais commencer à voir quelles sont les chansons les plus plébiscitées. Et moi, je me mettrais en charge d'apprendre euh, à les jouer, euh, ces morceaux, si je ne les connais pas encore, ça peut arriver. Et euh, je te les jouerai soit au piano, soit à l'harmonica, et je te donnerai, puisque bah oui, c'est normal, hein, c'est les fêtes de fin d'année, on aime bien donner des choses, et eh bien je te donnerai les partitions et les tablatures selon l'instrument euh, auquel je veux jouer ces, ces, ces chants de Noël. Voilà, mais en tout cas, je vais en publier quatre. Okay Donc, euh, Choisis bien les morceaux que tu préfères et dans quelques jours, je prépare tout ça et je te tiens au courant. » Et donc, je disais, « bah Oui, les fêtes de fin d'année, on aime bien donner des choses. Donc, c'est évidemment le temps des cadeaux. » Alors, les cadeaux, bon, ce n'est pas toujours les mêmes qui font les cadeaux. <rire> ok, bon. Alors, euh, bah, je vais sans doute te faire des cadeaux, mais toi aussi, tu peux me faire des cadeaux. Hein Allez si tu veux me faire un cadeau, euh, tu remplis. Euh, alors, tu vas encore trouver un autre lien, décidément. Il y a beaucoup de liens dans la description cette fois-ci. Un autre lien vers un questionnaire. Euh, le questionnaire, c'est quelles sont les vidéos que tu préfères sur ma chaîne YouTube. Parce que, euh, bah, effectivement, euh, je passe beaucoup de temps à faire des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai bien envie que 2019 soit euh, euh, l'année euh, YouTube pour mettre plein, plein, plein de vidéos parce que j'ai plein plein plein d'idées, et donc euh, cette année 2019 sera beaucoup pour moi en tout cas beaucoup consacrée à YouTube. Car euh, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as appris, mais nous avons dépassé le cap des 900 vidéos. Ah oui, quand même, ça fait quand même beaucoup. 900 vidéos donc, sur, euh, aussi bien, bah, sur la musique tout simplement, hein, sur euh, aussi bien l'harmonica le piano, que les autres instruments, que l'écriture de chansons, les compositions, etc. Les arrangements, il y a beaucoup, beaucoup de choses et surtout, surtout des cours, surtout des conseils euh, pour te permettre d'apprendre bah, à, à jouer d'un instrument et te faire rapidement plaisir en musique. Bon, très ah bien mais euh, moi, j'aimerais bien en mettre d'autres, il y a encore plein, plein de choses à partager. Il y a tellement, tellement de choses à, à apprendre en musique. Seulement, bah il faut que je fasse mon choix. Et je fais mon choix d'après quoi Eh bien, d'après tes goûts, encore une fois, c'est à toi que je m'adresse. Et c'est pour ça que je te dis que tu vas me faire un cadeau. Si tu remplis ce questionnaire, encore une fois, tu trouveras le lien dans la description. Et bien, moi, ça va me permettre de savoir... Euh, ce que tu préfères et donc je vais faire des vidéos, je vais vraiment passer du temps pour des vidéos que tu as envie d'avoir, quoi, ok. Donc, j'ai besoin de toi. Tu comprends ça <rire> Je te veux. I want YouTube. Voilà, je veux du YouTube en 2019. Euh, je veux mettre plein, plein, plein de vidéos et je veux mettre des vidéos qui te plaisent à toi, que tu sois harmoniciste ou pas, ou pianiste, ou débutant, ou confirmé, que tu veuilles apprendre à écrire des chansons, que tu aies des questions à poser sur le solfège, les termes en musique, que sais-je encore, il y a plein plein de choses que je peux te transmettre, tout ça c'est offert, bon voilà, tu as de la chance quand même, bon. Et tu connais ma passion pour la musique et ma passion pour la transmission, pour l'enseignement. La seule chose, c'est que bah, si je passe énormément de temps, des fois, je passe des jours et des nuits à faire ça parce que j'adore faire ça, évidemment. Hein, Ce n'est pas une contrainte du tout. Mais j'ai envie que ça te plaise, quoi, que je fasse en priorité des, des choses qui te plaisent à toi. Okay Donc, je l'ai dit, hein, dès que j'ai 100 réponses au questionnaire, eh bien il euh, y a forcément des, des choses qui vont ressortir en premier. Je vais dire, ah ouais, ça, c'est vraiment ces, ces vidéos-là qu'il faut que je fasse. Quoi, okay Donc, c'est ça, en fait, qui est important pour moi. Donc, rempli euh, ce questionnaire, j'ai mis le lien euh, dans la description de la vidéo et j'ai déjà euh, 21 euh, réponses, voilà, bon, il y a euh, 20% des gens qui ont répondu. Et bien voilà, vous êtes euh, plus de 3000, euh, 3100 maintenant euh, sur cette chaîne YouTube. Bon, il ben, y a bien 80 autres personnes qui vont répondre au questionnaire. Que diable Bon, ah non, il ne faut pas parler du diable et on va parler de Noël. Bon, allez, ok, allez, ce sera vraiment un, un beau bon cadeau pour moi et puis ce sera surtout un beau cadeau pour toi parce qu'évidemment… Euh, euh, bah, tu vas avoir l'assurance que je vais te faire des vidéos qui vont te plaire quoi, encore plus que que ce que tu aimes aujourd'hui alors comment choisir Et bien en fait il y a des playlists ok sur toutes les chaînes il y a des playlists bon alors quelles sont les playlists c'est pareil on va les voir en détail alors bah, on regarde tout ça je t'ai mis l'affichage voilà, de toutes les playlists qu'il y a sur ma chaîne youtube alors, moi, Chopin, donc, euh, allez, donc là, celle qui est tout en haut à gauche, euh, informatique pour débutants, qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne euh, musicale Bah, ben, en fait, euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent, bah écoute, j'hésite à prendre tes formations, ça m'a l'air bien, on sent que tu es passionné, on sent que tu as envie de transmettre. Bon, et puis alors, as eu plus de 500 élèves, 530 maintenant dans ton école d'harmonica. Tu donnes des cours de piano, tu, tu animes des stages pour euh, pour écrire euh, des chansons. Enfin, bon, on voit que tu voilà, tu as envie de transmettre et moi, ça me donne envie de te faire confiance. Mais j'ai tellement peur d'utiliser l'informatique, je suis tellement nul, je suis tellement mauvais, je suis tellement débutant que bah, j'hésite parce que oh là là, dès qu'il faut parler de messagerie, de mots de passe, de, de login, je ne sais pas quoi, pour moi, je suis complètement perdu. Alors, en fait, j'ai trouvé une, un super formateur en informatique qui s'appelle Bill le Geek. Et donc, j'ai créé une, une playlist informatique pour débutants. Donc, la plupart des vidéos sont de lui. Et euh, enfin, pour l'instant, je crois que toutes les vidéos sont de lui, mais j'en mettrai peut-être d'autres qui seront pas de lui. Mais en tout cas, euh, tu as déjà beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Ok, tu as déjà 18 vidéos donc euh, pour maîtriser Gmail, pour pouvoir euh, utiliser ton, ton compte Gmail et euh, t'inscrire euh, sur YouTube, enfin, euh, t'abonner à des chaînes, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur Google puisque bah, YouTube c'est propriété de Google donc. Euh, euh, si tu sais bien utiliser Google, eh ben, tu sauras aussi bien utiliser YouTube et ce sera une chance pour toi, parce que tu vas vraiment faire partie de cette communauté euh, sur YouTube et euh, vraiment partager avec les autres élèves, avec ton professeur, etc. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, tu es cultivé, parce qu'il n'y a, a pas que moi, évidemment, sur YouTube. Il hein, y a plein, plein, plein de, de chaînes vraiment, vraiment bien sur, euh, sur la musique. Alors ensuite, bah, tu as le vlog du dimanche soir. Bon, bah, voilà, C'est ce, ce que tu regardes en ce moment. Ensuite, euh, FAQ, les questions harmonica, c'est 5 minutes pour vous répondre. Il y a déjà 43 vidéos. Donc, si tu as des questions à me poser sur l'harmonica, bah, tu n'hésites pas, tu les écris en commentaire ou tu me les envoies par email tu me contactes sur Facebook, etc. Bon, et euh, dès que je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, eh bien, je, te fais, euh, je prends 5 minutes pour te répondre et je te fais une vidéo pour t'expliquer euh, les choses. Quoi. Comme ça, tu ne restes pas que des lacunes. Ensuite, la playlist suivante, c'est jouer de l'harmonica. donc Ce sont des cours pour apprendre... Euh, à apprendre un bon départ pour apprendre l'harmonica et pour prendre un bon départ à l'harmonica déjà 47 vidéos tu vois il y a déjà de quoi faire mais il y a encore plein plein de choses à partager alors il y a une autre chaîne que je, que j'ai créée il y a peu de temps qui s'appelle délire et parodie puisque mon frère ouais, lui c'est mon frère que tu vois ici euh, qui, qui s'est amusé à faire un faux reportage sur l'histoire de la musique et je trouve ça très drôle et rien que pour lui euh, et puis pour d'autres vidéos sans doute je me suis dit tiens pourquoi ne pas faire une playlist délire et parodie après tout euh, euh, bah on a le droit de s'éclater, de toute façon on, a, on est quand même là pour faire de la musique, quoi. donc c'est pas non plus on fait pas de la comptabilité, on fait pas des mathématiques, encore que les mathématiques ça puisse être amusant, et pourquoi pas la comptabilité aussi. Enfin en musique quoi, voilà quoi, on est euh, on est là pour, pour se marrer aussi, pour se pour se faire plaisir quoi. Donc euh, de temps en temps euh, se, avoir de, de bons sketchs sur la musique euh, c'est quand même sympa. Euh, ensuite euh, la playlist Histoire de la musique, donc dans chaque épisode de l'histoire de la musique euh, bah, tu découvres effectivement un une nouvelle période de l'histoire de la musique, c'est vraiment passionnant. Et à la fin de chaque cours, eh bien, je t'apprends à jouer un morceau, un morceau de l'époque. Voilà. Ensuite, alors si on regarde la deuxième ligne, la, la playlist qui est tout à gauche, « Apprendre le piano », eh bien, voilà, c'est comme jouer de l'harmonica. Ce sont des cours de piano. Alors, tu as des démonstrations de morceaux au piano et tu as aussi des cours de piano pour prendre un bon départ au piano cette fois-ci. Tu as déjà 59 vidéos. Comment improviser Bon, voilà, des cours d'improvisation, c'est tout instrument, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs je l’écris hein, comment improviser pour tout instrument, aussi bien piano que harmonica, que sax, que ukulélé tout ce que tu veux. Du moment que tu as compris le, le principe, ben, tu n'as plus qu'à appliquer sur ton instrument. donc Si tu connais tes notes sur ton instrument, eh ben, tu vas pouvoir improviser grâce à ces cours. Ensuite, les arrangements pour orchestre, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que deux pour l'instant. Bon, ça, c'est des choses un peu perso, mais bon, si tu aimes ça, que tu veux écouter, ce sont des morceaux connus que j'arrange pour orchestre. Ensuite, une autre playlist, il n'y a qu'une seule vidéo, ça s'appelle « Apprendre la musique seule ». Ce sont des conseils pour savoir comment apprendre la musique quand on est tout seul. Bon, voilà, donc ça, il y a une seule vidéo pour l'instant. Je ne sais pas si peut-être que c'est -ce vraiment important. Est-ce que tu as vraiment des questions là-dessus ben, À ce moment-là, peut-être que tu peux plébisciter cette playlist. Sinon, peut-être que je ne la fournirai pas plus que ça. Enfin, on verra. quoi. Ensuite, écrire une chanson. Bah oui, là forcément, il y a déjà 32 vidéos. Donc, il y a des euh, démonstrations de chansons. Il y a des, euh, des exemples où euh, je, je t'explique comment on créer des chansons. Il y a même une création de chansons. On est de, tous les deux à créer une chanson ensemble. Et donc, tu, tu vois aussi comment on travaille. Donc, c'est vraiment intéressant pour, pour toi si tu veux apprendre à écrire une chanson. par et musique de toute pièce en partant de zéro. Ensuite, morceau d'harmonica, il y a 151 vidéos, tu vois, j'aime bien l'harmonica, c'est clair. Bon, et eh bien, voilà, donc ce sont simplement des, des morceaux dans tous les styles, que ce soit sur scène ou pas forcément d'ailleurs, pas toujours. Et euh, bien souvent, euh, je te fournis les tablatures. Euh, ensuite, composer un morceau, donc là, ce sont des conseils pour apprendre à composer et énormément de, de démonstrations de composition personnelle, déjà 44 vidéos. Alors, les, les coups de cœur, les grands musiciens, bon, il n'y a qu'une vidéo pour l'instant, euh, bah, ça, je peux éventuellement en faire d'autres. Euh, J'ai bien envie de temps en temps faire des, donc un, indépendamment des cours de l'histoire de la musique, de faire des, euh, des vidéos euh, sur les, les grands musiciens euh, dans, dans tous les styles. Ensuite, euh, alors ça, je sais que ça plaît beaucoup, alors si, tu la, si, si ça te plaît, bah, n'hésite pas à me, à me le dire. Euh, solfège, le mot du glossaire, donc en fait, dans chaque vidéo... Euh, donc ça ne dure pas très longtemps, mais je prends un mot, un terme musical, alors pas un truc euh, alambiqué que tu n'as jamais, euh, jamais comment, rencontré. Au contraire, ce sont des mots courants, mais des fois on ne sait pas exactement ce que ça désigne, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, comment on s'en sert, d'où ça vient. Et donc je t'explique tout ça dans le mot du glossaire. La playlist suivante, c'est « Factor Love », c'est un groupe dont je fais partie, je joue du piano et de l'harmonica dans ce groupe, et c'est euh, chanson française, rock et blues, et on se fait vraiment plaisir, et bon, on fait quelques concerts de temps en temps, donc euh, là, j'ai mis quelques extraits d'une répétition, il y a d'autres extraits qui vont arriver bientôt, et des extraits de concerts. Euh, musico, musico Curso in Esperanto, ce sont des cours d'harmonica pour les espérantistes pour ceux qui parlent l'espéranto, j'aime beaucoup l'espéranto, et j'ai fait une vidéo seulement pour l'instant, et bon, je pense que j'en ferai d'autres. Comment jouer de la flûte Bon, là, il n'y a que deux vidéos pour le moment, euh, donc, si tu veux apprendre à jouer de la flûte, euh, de la flûte à bec ou euh, traditionnelle, ou de la flûte euh, celtique, eh bien, euh, j'ai beaucoup euh, de flûte chez moi, j'en joue depuis très très très très longtemps. En fait, c'est mon tout premier instrument, la flûte à bec, et donc, euh, si tu veux que je, je t'apprenne à jouer la flûte à bec, n'hésite pas à me le dire. Les tablatures Harmonica, donc dans la dernière ligne la plus à la gauche, Tablature harmonica, bon voilà, il y a déjà dix tablatures, enfin non, en fait il y a dix vidéos, il y a une vidéo de présentation plus déjà neuf tablatures. Donc ce sont des tablatures que je fais de temps en temps pour que tu puisses jouer de l'harmonica. Si tu as une bonne oreille, tu n'as pas besoin des partitions, des notes ou que tu ne veux pas déchiffrer des partitions, je te fais la tablature, tu écoutes le morceau et comme tu as déjà les notes sous les yeux, tu n'as ben, plus qu'à travailler un petit peu ton oreille musicale, travailler un peu rythmiquement et comme ça tu peux te faire plaisir à jouer des morceaux. Improvisation de jazz, donc des cours d'improvisation de jazz. Voilà, donc ça, c'est tout instrument également. Ensuite, comment jouer en rythme. Donc là, il n'y a qu'une seule vidéo pour le moment, mais j'en mettrai d'autres, je pense, parce que le rythme, c'est quelque chose d'assez compliqué pour la plupart des débutants. Et pas que d'ailleurs. On est toujours en train de travailler le rythme, même quand on est professionnel. Ensuite, les élèves en live. Donc là, c'est très important. toi ça, c'est vraiment une playlist qui te concerne. Donc, ce sont des, des morceaux qui sont joués donc, au piano ou à la romanica d'autres instruments de, de mes élèves, que ce soit en concert ou pas, ou deux fois sur leur propre euh, chaîne YouTube. Ce sont des démonstrations de, de morceaux euh, d'élèves. Et donc voilà, si tu y a un morceau que, que tu aimes jouer, que tu veux le jouer euh, euh, en direct, t'enregistrer, ben, tu me le dis. Euh, soit, ben, soit tu viens chez moi, si tu habites pas loin de chez moi, ou sinon tu, tu, tu, tu enregistres ça chez toi, sur ta chaîne YouTube ou ailleurs. Tu m'envoies la vidéo, je partage une vidéo de ta chaîne YouTube et ça fera partie de cette playlist élèves en live. Et enfin, bah, le best-of, ce sont des… des alors ça, c'est pareil, quoi, c'est une playlist, je ne sais pas si je vais la laisser, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Ce sont les euh, vidéos quand ont été vu plus de 10 000 fois, mais bon, ce n'est pas le plus important, je pense. Voilà, donc je te laisse choisir. Hein. Donc, euh, va voir le lien euh, sous, la, sous la vidéo pour répondre aux questionnaire. Et puis, si jamais il y a des choses qui te manquent, parce que vous me dire, « Ok, il y a plein de playlists, mais il y a peut-être quelques-unes que je vais supprimer parce que bon, finalement, euh, peut-être qu'elles ne servent pas à grand-chose ou peut-être qu'elles plaisent à personne. Et puis, d'autres que je vais mettre parce que euh, bah, peut-être qu'il peut qu manque des choses. Peut-être que tu peux me dire, bah, « écoute, Tout ça, c'est très bien. Mais franchement, c'est dommage que tu ne fasses pas ça. Pourquoi tu ne ferais pas ça ?»« Ah, bah, tiens, j'ai une idée. Pourquoi pas ça ?» Voilà. Donc, euh, ça peut me donner des idées aussi. Quoi. Ok Voilà, voilà, super. Bah, « Écoute, euh, fais ça, franchement. Euh » Ça va être génial, quoi. ça va être une belle aventure euh, YouTube en 2019. Ok, bon, bah, clique sur les liens sur, euh, sous, la, sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà, donc j'attends euh, tes réponses euh, au sondage, au questionnaire. problème, c'est quoi sur YouTube C'est que je ne vous connais pas tous. Vous êtes 3100 maintenant sur la chaîne YouTube. Je ne connais pas tout le monde. Donc, plus j'aurai d'avis euh, de, de ta part, de votre part, eh bien, euh, mieux je pourrais faire des. Des, des vidéos qui vous ressemblent quoi, c'est ça, qui, qui, enfin, qui vous ressemble dans le sens où euh, qu'est-ce que vous venez chercher, ce que vous aimez, etc., ce que vous aimez partager, bon, voilà. Ok, donc si tu as aimé cet épisode de vlog un peu long cette fois-ci, euh, clique sur le pouce en l'air et euh, partage les vidéos avec tes amis. Allez, je te dis, euh, bah, écoute, à très très vite, euh, il y aura sans doute d'autres vidéos sur la chaîne YouTube d'ici là, mais sinon, rendez-vous la semaine prochaine avec les résultats du, du sondage, du questionnaire, pour le prochain épisode de vlog. Bonne semaine, bonne musique